Bonjour, c'est Laurence. Et cette fois-ci, je veux partager ma guérison sous un angle partage de l'expérience. Alors, bon, vous ne savez pas forcément, mais j'ai décidé euh... de faire pas mal de choses pour aider les gens à guérir ensuite. La question, c'est de le mettre en place. Notamment, j'ai une des des choses que j'ai apprises, mais ça c'était un certain temps, ça s'appelle la méthode Lego Serious Play. Et également une autre méthode euh, que je vais un peu plus expérimenter à la rentrée et qui est d'apprendre à faire un, un scan de, de son corps, un scan thérapeutique et donc pour aider des personnes à guérir et à leur transmettre des clés. Voilà, alors je vous partage en fait mon parcours. Et pour moi, le parcours, il est sous l'angle. Euh, je découvre que j'ai un problème. Et là, je dois donc gravir la montagne. Et c'est un petit peu comme de plonger dans l'inconnu. Et la découverte d'un accident de vie, d'un accident de parcours. Eh bien, pour moi, c'est ça. Voilà. La découverte, c'est qu'en fait, ben moi, la découverte, ça a été de prendre l'avion pour le Brésil. Pour moi, c'était une plongée dans l'inconnu encore plus que la découverte du cancer. Et la bonne surprise, c'est que derrière, quelque part, de faire cette démarche, c'était découvrir que j'avais la possibilité de continuer ce chemin. Et que quand le médecin m'a parlé, que non, je n'étais pas affolée sur le fait que je que j'avais je un gros souci. Donc découvrir sur le chemin, ça veut dire découvrir que, que j'ai des forces intérieures. Des forces intérieures, c'est au lieu de se voir tout petit, tout en noir... En disant, il va falloir que je me batte et tout. Non, c'est avancer. Par contre, je ne dis pas que ce soit facile parce que quelque part, monter les marches, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pour ça que j'ai mis cette plateforme en noir parce qu'effectivement, ça représente le plongeon dans l'inconnu, mais ce n'était pas forcément quelque chose de facile. La bonne découverte et la bonne surprise, c'est qu'ensuite, il y avait une sensation plus, plus légère, intérieure. Et c'est de découvrir et de se dire, voilà, qu'on va activer le petit tigre à l'intérieur. Et tout cela se fait en marchant, bien évidemment. Et qu'ensuite, quand on a découvert cela, que se passe-t-il Eh bien, il y a le tigre un petit peu plus fort qui se met en route. Voilà. Une fois qu'il se met en route, eh bien, c'est plus facile d'aller défricher dans la forêt. Voilà et de virer ce qui est en friche pour aller découvrir sa pépite, son trésor, son tournesol et quelque part, au bout, oui, il y a la victoire. Oui. Mais cela n'intervient pas tout de suite, dès le début. Parce que quand on découvre qu'on a un accident de vie, non. On a... Bien sûr qu'on a dans le viseur, et c'est ce qu'il faudrait... La, la victoire au bout. Mais on ne peut pas imaginer quel va être le chemin entre les deux. Ça, non. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de découvrir vos forces, aussi petites soient-elles, mais elles sont là. Elles sont là, c'est sûr. Et gardez cette force, parce que dès que vous allez pouvoir vous dire, ah, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce pas. Ce pas de petit, eh bien, après, ce sera un pas de géant. Voilà. Alors, gardez l'espoir, gardez la motivation, gardez la confiance sur le chemin de la guérison, de la guérison de ce parcours de vie qui est le vôtre. Bon courage.